Les troubles de la fonction auditive vont aussi avoir un impact sur euh, l'accès aux activités d'apprentissage et c'est ce que nous allons voir euh, sur votre livret d'accompagnement. Cela concerne les diapos 27 à 29. Alors, évidemment que les élèves vont avoir des, des difficultés pour la compréhension des, des consignes orales et du coup, il va falloir euh, essayer de, de réfléchir aux adaptations qui vont leur permettre de faciliter cette compréhension. L la première adaptation, je dirais déjà, c'est de réfléchir au positionnement de l'élève dans la classe. Hein. Il est nécessaire que du coup, euh, déjà que l'AESH ne, ne fasse pas écran physiquement, hein, au niveau de, de, de l'élève, entre l'élève, par exemple, et l'enseignant, il faut que l'élève puisse voir correctement ce qui est au tableau, que la luminosité soit bonne. Mais il faut aussi que l'élève puisse être acteur, j'allais dire, des différentes interactions qu'il y a dans la classe. Et donc, pour faciliter cela, il est préférable de positionner l'élève souvent au deuxième rang. Pourquoi le deuxième rang Parce que... Euh, déjà, il voit bien l'enseignant, mais surtout quand il euh, y a un élève qui parle dans la classe, généralement, le premier rang se retourne pour regarder en direction de l'élève qui parle. Donc, pour cet élève, ça va être un indice visuel qui va lui permettre bah, de, de mieux identifier euh, qui est en train de, de parler. Une deuxième euh, adaptation possible, c'est la question de la limitation des, des bruits environnants. Il est clair que certains bruits parasites vont venir entraver la, la compréhension orale. Du coup, là, vous voyez l'exemple où on a mis sous les chaises des élèves des balles de tennis pour amortir, par exemple, le bruit des chaises. Et il faut être vigilant, effectivement, à ce que l'ambiance sonore de la classe soit suffisamment paisible pour faciliter la compréhension orale, ce qui est aussi bénéfique pour l'ensemble des élèves de la classe. Autre chose aussi dans la compréhension des, des consignes orales, c'est que quand on s'adresse à l'élève avec des troubles de la fonction auditive, il est important de s'assurer effectivement qu'on a bien capté son attention. Hein. Donc c'est se mettre à sa hauteur, c'est s'assurer du contact visuel avant de, de lui donner la consigne orale. Alors quand on lui donne une consigne orale, il est important, bien évidemment, d'adapter son langage. Alors, adapter son langage, ça veut dire le simplifier, mais sans excès non plus. Il ne s'agit pas d'infantiliser l'enfant ou de lui parler en langage bébé, hein. c'est pas ça qui est attendu, mais c'est l'idée d'utiliser un langage qui va être adapté au niveau de, de compréhension de l'élève. De la même manière, il va être important de ralentir un petit peu son débit de parole. On a souvent tendance à parler très vite. Mais là aussi, euh, sans exagérer. Hein. C'est-à-dire que si on articule trop, si on ralentit trop le débit de parole, on perd des informations qui sont aussi nécessaires à la compréhension. De la même manière, ça va être important de, de faire reformuler l'élève. Généralement, on a un petit peu tendance à dire à l'élève, c'est bon, tu as compris, euh, l'élève, alors on a une chance sur deux, hein, soit il répond systématiquement oui, oui, oui, alors qu'en réalité, il n'a pas compris, mais c'est pour couper court euh, à la conversation, soit au contraire, systématiquement, il va dire non pour solliciter l'aide de, de l'AESH. Donc l'idéal, c'est plutôt, au lieu de lui dire, est-ce que tu as compris, c'est bien de lui dire... Qu'est-ce que tu as compris Et à ce moment-là, de le faire reformuler. Là aussi, c'est quelque chose qui est euh, à, à utiliser, bien évidemment, avec euh, tous, les, tous les élèves d'une manière plus générale. Alors, dans la question des, des apprentissages aussi, euh, les troubles de la fonction auditive vont impacter euh, la construction du temps chez les élèves. Euh, pour vous donner un exemple, je vais partir euh, de l'exemple du, du tout petit du, du bébé. Euh, quand un bébé a faim, il pleure et à ce moment-là, il entend tout un enchaînement de bruits euh, qui lui indique que sa maman est en train de préparer le biberon. Par exemple, des pas, euh, le bruit de, je sais pas, la, la boîte de lait qu'on va ouvrir, le bruit du micro-ondes, etc et qui vont lui permettre de construire un enchaînement de séquences avant l'arrivée de ce biberon, et donc de l'aider dans sa construction du temps. Si je prends l'exemple de l'enfant avec une surdité, euh, bah pour lui, tout cet enchaînement de sons, de bruits, ne va pas lui permettre de se mettre en alerte, mais tout d'un coup, brusquement, subitement, il va voir arriver un biberon dans sa bouche. Euh, donc, l'idée, c'est cette idée d'alerte hein, qui va être importante aussi de, de travailler avec ces élèves. Et, et pour revenir à la question de la construction du temps à l'école, euh, souvent, bah, le temps, c'est très anxiogène. Hein, on le verra dans beaucoup de modules. Euh, le temps, ça peut être à l'origine de beaucoup de problématiques de, de comportement. Donc, il est vraiment important pour euh, rassurer ces élèves de leur proposer et les aider de ce fait à construire le temps, de proposer des, des routines, c'est-à-dire de, de répéter souvent les mêmes choses, hein, de la même manière, pour, les, pour apporter une stabilité et des repères. Et puis, par exemple, de formaliser le début et la fin d'une activité, hein, de montrer comment on commence l'activité, quand elle est finie. Et puis pour ça, on va souvent utiliser ce qu'on appelle des outils de gestion du temps, hein, comme le timer, les calendriers, les plannings visuels, les emplois du temps visuel. Donc tout ce qui va être outil pour aider à la gestion du temps. Un autre domaine qui va être impacté au niveau des apprentissages, bien évidemment qui est lié aussi à la connaissance du langage oral, c'est l'accès au, au, aux connaissances d'une manière générale. Alors, souvent, il va falloir euh, que l'AESH, elle varie, il varie les modalités d'expression qu'il va utiliser. Par exemple, l'AESH peut faire des schémas, utiliser euh, le, les supports visuels, euh, utiliser des pictogrammes, mais aussi utiliser des gestes, pointer, imiter, euh, faire en sorte d'apporter une guidance par modelage hein, ou par imitation. Là aussi, euh, pour accéder aux connaissances, et je pense notamment à l'acquisition de la lecture, euh, certains professionnels vont proposer des, des, des aides pour, euh, pour ces élèves, mais euh, à, au, au sein des, des classes, il est déjà possible pour certains d'utiliser une méthode de lecture qui est assez courante euh, actuellement dans les CP, c'est ce qu'on appelle la méthode Borel-Maisonny. Donc la méthode Borel-Maisonny, euh, elle permet euh, d'associer un geste avec euh, un son. Donc là, par exemple, vous voyez le son QUE. Alors, on est bien d'accord qu'il peut s'écrire avec différentes graphies, mais le son QUE va être mimé, euh, codé par euh, ce geste-là que l'élève va apprendre et ça va lui permettre, effectivement, de se familiariser davantage avec l'écrit. Alors euh, bien évidemment, et on en a parlé tout à l'heure, hein, la langue des signes françaises, c'est aussi euh, une modalité de communication qui va permettre de faciliter l'accès aux connaissances pour les élèves avec une surdité qui ont fait le choix de cette langue. On, on va retrouver aussi la mimogestualité et puis euh, certains professionnels, certains orthophonistes peuvent aussi utiliser ce qu'on appelle la dynamique naturelle de la parole. Voilà, donc là aussi on va associer euh, des gestes, mais des gestes beaucoup plus amples, euh, à la fois dans des gestes avec de la peinture, mais aussi des, des massages d'utilisation de tout le corps pour faire émerger les sons. Donc si je reprends par exemple le son CH, hein, euh, dans la dynamique de la parole, eh bien on va le faire CH. Voilà, hein, donc on va associer euh, ces gestes qui sont beaucoup plus amples à des, à des sons. Autre possibilité qui va faciliter l'accès aux connaissances c'est l'utilisation de, de tous les supports visuels, alors que ce soit les classeurs outils, les fiches méthodologiques. Mais un outil dont on parlera aussi dans cette formation et qui peut être très pertinent avec euh, des élèves avec des troubles de la fonction auditive, c'est ce qu'on appelle les cartes mentales ou cartes heuristiques. Hein. Donc vous en voyez un exemple ici et on, on aura l'occasion euh, d'en reparler, notamment en présentiel. Alors, un dernier exemple pour aider à développer tout ce qui va être le, le lexique, le vocabulaire de l'élève, c'est ce qu'on appelle la marguerite de conceptualisation ou de catégorisation. Euh, alors, vous voyez qu'on utilise des images, hein, les imagiers vont être aussi très, très intéressants comme support visuel. Donc là, on utilise des images, au centre, on a mis la banane et on va construire cette marguerite à partir des concepts. Donc il y aura une branche qui sera, par exemple, tout ce qui est jaune, euh, tout ce qui a la forme, même forme que la banane, tout ce qui est euh, fruit, tout ce qui se mange, où on peut le trouver, etc. etc. Tout ce qui a le même goût. Donc vous voyez qu'on va construire différents concepts à partir d'un mot et ainsi euh, permettre à l'élève euh, d'enrichir son vocabulaire.